vos euh, vidéos de la semaine, et une fois par semaine, le mardi soir, vous avez un live où vous pouvez nous poser des questions à Zoé et à moi. <musique> cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de ce mois d'avril, du 1er au 19, vous avez euh, le Soleil en Bélier, donc euh, Hein, il brille tout en haut de votre ciel, et place vos ambitions, hein, vos objectifs au premier plan, ce que vous voulez absolument réussir. Hein. C'est ça qui va vous motiver pendant ces, euh, cette période bélier. Euh, vous serez même un petit peu offensif, pour ne pas dire euh, agressif, mais euh, vous aurez vraiment besoin euh, de, de, de gagner. Hein. Il y aura une espèce de force en vous euh, qui vous poussera à, à, bah, à rivaliser, hein, à, à être dans la compétition peut-être, euh, euh, parce que vous serez sur une affaire et qu'il y aura d'autres euh, personnes qui seront sur la même affaire, et alors il hein, faudra jouer des coudes! Mais ça vous savez très bien le faire, hein, vous les cancers, donc je ne me fais pas trop de soucis pour vous. Euh, bon, seul le 3e décan peut... pourrait avoir à se plaindre quand le soleil en, en fin de parcours va être opposé à pluton et à, à jupiter peut-être qu'il y aura quelque chose d'injuste, que vous trouverez, vous, injuste, ou que vous serez obligé de faire appel à un médiateur, un avocat, parce que vous serez en conflit euh, possiblement avec quelqu'un. Et puis après euh, le 19, eh bien le Soleil sera en Taureau, chez Vénus, donc tout se passera beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus calme, euh, il va faire des bons aspects, donc vous, vous aurez le sentiment euh, qu'il y a de l'amitié autour de vous, qu'on vous tient, prend en, en, en considération, euh, euh, c'est-à-dire que vous, vous aurez l'impression d'avoir euh, progressé, même si euh, le soleil ne fait pas de bons aspects, hein, je vous le dis tout de suite, donc s'il si y a des petites choses qui ne marchent pas comme vous le voulez, ne vous en étonnez pas. Alors on en vient à parler de mercure, votre planète d'échange, qui gère votre mental, mais aussi dans les faits, votre quotidien et son organisation. Donc mercure du 1er au 10, elle est en poissons, hein, elle est bon aspect avec vous, donc votre organisation sera parfaite, votre mental fonctionnera extrêmement bien, il sera euh, rapide, et puis surtout vous aurez beaucoup d'intuition, donc écoutez hein, vos petites voix intérieures, elles seront euh, certainement beaucoup plus pertinentes que euh, les réflexions que vous pourriez vous faire ou les conseils qu'on pourrait vous donner. Hein. Écoutez votre intuition pendant toute cette période où, où Mercure sera en poisson. Alors il est possible aussi que euh, vous fassiez des projets de, de voyage ou qu'il y ait un voyage professionnel hein, euh, qui peut être dans l'air aussi euh, pendant cette période, ou alors quelqu'un euh, peut venir de l'étranger, euh, euh, soit pour travailler avec vous, euh, soit euh, c'est un proche que vous allez retrouver pendant quelque temps. Et puis donc après le 11, eh bien mercure va être en bélier, hein? donc euh, comme le soleil, et euh, mercure en bélier est un petit peu, euh, comment dire, euh, elle a tendance à, à être soupe au hein? euh, donc vous réagirez, euh, vous serez très réactif à tout ce qu'on vous dira, euh, vous risquez même de prendre de travers, euh, prendre pour des critiques ce qui n'en est pas, euh, euh, donc euh, si vous voulez, euh, réfléchissez avant de, de réagir. Je sais bien que vous que l'ambiance sera très émotionnelle, hein, euh, vous serez très émotif-réactif, mais euh, bon, euh, je pense que si vous essayez de bloquer un petit peu euh, temporairement ces réactions émotionnelles, eh bien vous serez beaucoup plus... Euh, euh, comment dire, lucide et beaucoup plus perspicace, et euh, votre discours sera beaucoup plus... Euh, beaucoup plus efficace, voilà! On en vient maintenant à la planète d'amour euh, et d'argent, euh, Vénus, qui s'installe à partir du 3 avril chez votre voisin des Gémeaux. Alors elle va y rester jusqu'au 7 août, hein, donc déjà elle va être un petit peu ralentie, ce mois-ci, elle ne va faire que les deux premiers décans euh, des Gémeaux. Et elle est dans votre secteur euh, 12, du secret, du mystère, ce qui est aussi votre secteur d'ombre. Que peut-on en déduire si ce n'est que euh, vous pourriez être secrètement amoureux? Et alors chez vous, ça prend des proportions parce que vous avez une imagination quand même, hein, on le sait, l'imagination du Cancer elle est très connue. Alors, est-ce que vous allez vous faire un film sur quelque chose qui n'aura pas euh, vraiment de réalité, de base dans la réalité, vous allez rencontrer euh, au cours, euh, dans votre travail, ou dans votre vie quotidienne, quelqu'un qui va vous faire rêver, vous allez imaginer euh, toute une histoire avec euh, lui ou avec elle, ou alors est-ce qu'il va réellement euh, y avoir quelqu'un euh, avec qui vous allez entretenir une relation qui ne devra pas euh, être au grand jour, euh, dans la mesure où vous ou l'autre ne serez pas libre. Hein? C'est des choses qui arrivent. Dans ce cas-là, euh, bon évidemment, euh, la culpabilité s'en mêle souvent, ou alors vraiment, c'est un coup de cœur euh, très fort, hein? et à ce moment-là vous allez devoir réfléchir à ce que vous allez faire. Hein? Euh, mais bon, le Cancer est quand même très très attaché à ce qu'il a construit, et euh, ça m'étonnerait quand même qu'une petite Vénus en gémeaux euh, vous fasse euh, oublier hein, euh, ce que vous avez déjà. Donc euh, s'il y a quelque chose à vivre dans votre tête, pas de problème. Hein. Après tout, ça fait du bien, même si ça n'est pas réel. Euh, maintenant, si c'est quelque chose de réel, je vous conseille vraiment de, de réfléchir avant de prendre la moindre décision. On en vient à Mars hein, qui gère vos énergies, euh, toutes les énergies, hein, euh, toutes celles que vous investissez dans votre travail, dans vos relations, dans votre sexualité. Euh, Mars va être en, en verso, euh, chez uranus, euh, en dissonance avec euh, uranus, avec uranus oui, et conjointe à, à saturne. Donc euh, là euh, c'est votre secteur d'argent, hein, euh, euh, c'est un secteur de pouvoir aussi, c'est un secteur qui gère les crises. Euh, bon, je pense pas que, euh, en tout cas les deux premiers décors là, je pense pas qu'il s'agisse d'une euh, d'une crise. Hein. Je pense que peut-être euh, euh, vous êtes obligé de moins dépenser, ou alors que peut-être une, une affaire euh, sur laquelle vous comptiez financièrement ne va pas pouvoir se faire tout de suite, qu'il va falloir attendre, euh, que il est possible que ça ne se fasse pas aussi, hein. Euh, donc euh, bon, euh, je reste très réservé euh, sur ce Mars en Verseau, mais bon, dans le domaine euh, plus sexuel hein, euh, auquel euh, Mars fait aussi référence, et eh bien là, alors pour le coup, euh, vous pouvez avoir un vrai euh, un désir un petit peu obsédant hein, pour quelqu'un. Vous pouvez passer votre temps à à, vous voyez, toute votre énergie peut se concentrer sur le désir euh, d'avoir quelqu'un que vous pouvez peut-être pas avoir puisque Vénus est dans votre secteur 12. Hein? Euh, bon, on est obligé de faire un peu une synthèse, hein, parce que sinon c'est trop euh, dispersé, hein? ce que je vous dis n'a pas vraiment de sens si je fais pas la synthèse. Donc euh, pour résumer, euh, vous risquez d'être un petit peu freiné, ou euh, bon, euh, sur le plan financier, et aussi hein, dans, si vous avez fait une rencontre, euh, bon, vous serez obligé de réfléchir hein, quand même. Je vous souhaite à tous un très bon mois, je vous attends si vous le voulez sur euh, rtl.fr ou sur le figaro tv magazine, puis vous pouvez aussi appeler le 32, 10.